Chouette. Ouais. Ouais ça ce c'est top. C'est ça c'est top. un au aussi, ouais. Nicolas, ouais. Nicolas. Leduc. Là, je suis. C'est étonnant, on dirait qu'il y a quelque chose en dessous. Et à l'époque, il y avait des prisonniers ici dans la cuisine. Ah, il y a une inscription étrange. Viens voir, il y a quelque chose par ici. T'as trouvé quoi Putain, il y a un passage. Oh, merde, même sans Je comprends pas ce que c'est. Ouais.